Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe, la dernière de cette année scolaire. Et donc c'est bien évidemment pour vous souhaiter de très bonnes vacances et puis pour faire un bilan de cette année qui a été riche en événements puisque dès le début de l'année nous avons été soutenir les enseignants et la communauté de Saint-Martin qui a été victime de l'ouragan Irma. Ensuite nous sommes attachés à batailler sur les postes et ces suppressions insupportables de postes qui étaient pour la plupart complètement insupportables et en particulier sur Marie-Galante qui a mené un mouvement victorieux et où le SNES et la FSU ont joué toutes leur part. Ensuite, nous avons bien évidemment été aux côtés des collègues qui souffraient des nuisances liées aux émanations des sargasses, euh, ce combat a été victorieux puisque nous avons réussi à faire reconnaître le droit de retrait euh, pour les enseignants, ce qui a permis de mettre en sécurité et les enseignants et les élèves. Et puis, bien évidemment, nous avons été aux côtés euh, de la communauté scolaire de jarville riach tout au long de l'année, qui a mené un combat particulièrement rude et particulièrement âpre, et euh, qui a été victorieux puisque... La direction a pour partie été changée comme le demandaient euh, les collègues. Et donc euh, c'est sur cette victoire syndicale euh, que se termine cette année. Nous espérons que vous allez passer de très bonnes vacances, que vous allez pouvoir vous reposer puisque euh, l'année prochaine risque d'être aussi forte euh, en, euh, dans les différents sujets euh, et en particulier avec les élections professionnelles qui se profilent pour le mois de décembre. A bientôt, bonnes vacances alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, et bien vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'aimer, vous abonner à notre chaîne, nous sommes bientôt à 100 abonnés, et puis comme nous ne vivons que de cela, et bien de vous syndiquer au SNES FS sur Guadeloupe. A bientôt